Reconnaissables à leur couleur dorée, les cartes Visa Premier et Gold Mastercard ne sont plus réservées à quelques clients privilégiés. Mais quels avantages procurent-elles vraiment Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau 5 des experts. Je suis Elodie, directrice adjointe d'agence au sein de Société Générale. Nous allons prendre quelques minutes pour répondre à vos questions sur les cartes Visa Premier et Gold Mastercard. Qui peut bénéficier de ces cartes dans la plupart des établissements bancaires, les cartes Visa Premier et Gold Mastercard sont accessibles à tout client âgé d'au moins 18 ans et titulaire d'un compte bancaire, après, bien sûr, acceptation de la demande par les banques. Comment souscrire ces cartes Pour souscrire une de ces cartes, il y a deux cas de figure. Si vous n'êtes pas encore client de la banque, vous pouvez en faire la demande à l'ouverture de votre compte bancaire. Si vous êtes déjà client d'une banque et détenteur d'une autre carte, vous pouvez en principe demander le changement de carte quand vous le souhaitez. Chez Société Générale, vous pouvez aussi la commander directement sur l'appli ou sur le site sociétégénérale.fr. Quel est l'intérêt de ces cartes par rapport aux autres cartes bancaires Les retraits d'espèces en euros sont généralement exonérés de frais dans les distributeurs automatiques de votre banque ou dans d'autres banques en Europe. Ce n'est pas toujours le cas pour les autres cartes Visa et Mastercard, au-delà d'un certain nombre de retraits en dehors de votre banque. Enfin, ce qui fait la réputation des cartes Visa Premier et Gold Mastercard, ce sont les nombreux services d'assistance, et d'assurance qu'elles intègrent. Combien coûtent ces cartes Chez Société Générale, vous pouvez choisir entre CB Visa Premier et CB Gold Mastercard. Ces deux cartes bancaires sont au prix de 135 euros par an. La cotisation est plus élevée que pour une Visa ou une Mastercard, mais les prestations incluses permettent bien souvent d'amortir la différence de prix. Prenons un exemple avec la garantie neige et montagne incluse dans les cartes Visa Premier et Gold Mastercard et imaginons que vous partiez skier en famille. Si vous prenez l'assurance équivalente proposée en même temps que le forfait, celle-ci vous coûtera environ 3 euros par jour et par personne. Soit pour une semaine de ski à 4, environ 84 euros. Je voyage souvent. Les assurances de ces cartes sont-elles intéressantes Oui, quand vous voyagez en France et à l'étranger, ces cartes intègrent un volet Assurance et Assistance très supérieur à celui des autres cartes proposées. Je ne peux pas vous détailler toutes les assurances et assistances, elles sont très nombreuses, mais voici les plus emblématiques. L'assurance retard de transport ou de bagages. Si votre avion, votre train ou vos bagages enregistrés ont plus de 4 heures de retard, vos dépenses de première nécessité, comme vos repas, vos nuits d'hôtel ou vos frais de transfert, sont remboursées sous présentation de vos factures. L'assurance véhicule de location. Elle vous couvre en cas de vol ou de dommages matériels causés par un accident pour une durée de location inférieure à 31 jours. Cette garantie est également valable pour toutes les personnes voyageant avec vous et dont le nom figure comme conducteur sur le contrat de location l'assurance responsabilité civile à l'étranger. Si votre responsabilité civile ou celle d'un membre de votre famille proche est engagée lors d'un voyage à l'étranger, vous serez couvert pour les dommages corporels et matériels que vous auriez pu occasionner. Par exemple, si vous abîmez un vélo qu'on vous a prêté. Bien entendu, les assurances ont toutes un plafond d'indemnisation et des conditions d'application. Pour plus de précisions sur les garanties et les conditions de prise en charge, consultez le guide pratique sur SociétéGénérale.fr. Faut-il payer avec ses cartes pour bénéficier des avantages pour les assurances, oui. Si vous voulez les faire jouer, il faut impérativement avoir payé, par exemple, le voyage ou la location du véhicule, partiellement ou intégralement avec ces cartes. Pour les assistances, non. Le titulaire et sa famille sont couverts. Par exemple, en cas d'accident ou de problème médical à l'étranger, ou en cas de vol ou de perte de vos papiers. Le bon réflexe, c'est de composer les numéros d'urgence qui se trouvent au dos de ces cartes pour déclencher les assistances avant d'engager les frais. Attention tout de même, l'assistance ne prend pas en charge tous les frais. Y a-t-il des avantages spécifiques selon les banques Oui, certaines banques peuvent ajouter des garanties spécifiques. Ce sont essentiellement des assurances vol, casse et dommages pour les objets à acheter avec votre carte. Chez Société Générale, la garantie achat vous permet d'être remboursé jusqu'à 800 euros par objet volé ou détérioré dans les 48 heures suivant son achat. Ceci dans la limite de 5000 euros par an et pour un minimum d'achat de 75 euros. Pensez à conserver vos factures et si vous êtes victime, N'oubliez pas d'aller faire une déclaration auprès des autorités compétentes dans un délai de 5 jours ouvrés. Existe-t-il une différence entre la Visa premier et la Gold Mastercard Visa et Mastercard sont deux réseaux mondiaux de retrait et de paiement. Globalement, il y a assez peu de différences. Les banques françaises proposent l'une ou l'autre à leurs clients. Et parfois les deux, comme Société Générale. Au même prix, comme ça, vous avez vraiment le choix. Les deux sont généralement acceptés de la même façon par tous les commerçants en France. Cependant, il existe parfois une différence à l'étranger. Certains pays accepteront plus facilement la carte Visa et d'autres la carte Mastercard. Alors deux conseils. Renseignez-vous avant de partir et si vous êtes en couple, choisissez la carte Visa Premier pour l'un et la Gold Mastercard pour l'autre. Enfin, dernier point qui peut différencier les deux cartes, les avantages chez les partenaires. Les cartes Visa Premier et Gold Mastercard proposent des réductions, offres spéciales, promotions avec certaines enseignes partenaires. Par exemple, des enseignes de gastronomie, hôtels, spectacles, location de voitures. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus.